C'est quoi votre Rio c'est quoi votre Rio Et ça, ça, ça suffit là. Ça suffit là. C'est quoi votre Rio, monsieur S'il vous plaît, monsieur. Rio, c'est bon. Attention, par contre, ne mettez pas. Non, mais attendez, c'est le bouclier de votre collègue. Le Rio de Monsieur, s'il vous plaît. Le Rio de Monsieur, s'il vous plaît. Ah, serré serré les gars ré, ah, Faut comment que que ça, serré comment ça serré non non non non non non non non non non non non Je veux, non non non ça non non non, non, non, il est à moitié, à moitié comme une four. C'est le faire. Non, attends, mais je vous me le mot. C'est où le commissaire C'est où, où le commissaire qui était là tout à l'heure. Monsieur le commissaire. tant pis. Tant pis. Ah c'est Hugo Arrive à ce qu'elle voit le Monsieur le commissaire. Oui, faux, du coup. Antoine, tu peux nous citer des articles de la déclaration des droits de l'homme s'il te plaît Article 12. 12, 2. N'importe lequel. <rire> frérot 2, 12, et la rigueur c'est le 10, non Non, c'est le non, 9. 9. 2, 9, 12, s'il te plaît. Alors, ah, Monsieur le commissaire, vous pouvez m'expliquer ce qu'il vient de se passer vous, on Nous, on est là, on vous a indiqué bon qu'on attendait un taxi qui arrive entre d'autres. Vous avez, vous, avez vous, vous avez pris à vous à partie, un parti un journaliste qui s'appelle David Dupré, qui est parti au d'ailleurs, pour l'extirper, le, parce qu'il n'était visiblement pas dans le cadre de votre dispositif. Or, dans le SNMO, il est d'ailleurs prévu dans le schéma Non, mais écoutez, là, c'est vous qui créez un événement. Moi, je ne veux pas participer à cet événement. Moi, je ne veux pas participer à cet événement. Je vous laisse avec vous, journaliste. Vous avez créé des bonnes journalistes. J'ai mes effectifs. Merci.